Bonjour Geneviève. Bonjour Jean-Jacques. Pouvez-vous vous présenter Donc euh, Geneviève Casaburi, je suis née à Marseille le 3 juillet 1964. Je suis moitié, moitié corse, moitié italienne. Et euh, on habite la Destrousse depuis euh, 1971. Ah. Donc on est arrivé à Marseille de Marseille, on a, mon parrain a fait construire la, la villa. Et voilà, bouilladicienne euh, d'astrocienne d'adoption. <rire> voilà. Parfait. Au niveau de, de parcours euh, d'études euh... Alors, le parcours d'études euh, élève, on va dire, moyenne. Mais euh, j'ai fait un bac euh, économie à l'époque, un bac B. Euh, c'était le, le, entre le, le Bac G où il fallait être plutôt euh, moyenne, que moyenne et le Bac euh, mathématique qui était bon, beaucoup plus euh, au-dessus de mes possibilités euh, <rire> intellectuelles, on va dire. Et au niveau de votre carrière professionnelle Alors ma carrière professionnelle, elle a commencé, j'avais euh, une vingtaine d'années euh, et j'ai travaillé euh, dans un ouais. magasin de pièces détachées automobiles. Je pense, donc ça date des années 86 à peu près, et je pense que j'ai été le, la première femme on va dire magasinier auto, puisque j'ai vendu vraiment des pièces. Dac, euh, très bien <rire> Oui, oui. Ben c'est bien après, voilà, après je suis restée dans le, dans le milieu automobile pour euh, parce que j'aime ça, parce que voilà, je travaillais dans une concession chez un expert automobile, euh, et depuis 2012, je suis en invalidité, on va dire. Bien. Et tout ça, qu'est-ce qui vous a amené à, à, à écrire Et Quels sont vos ouvrages Alors j'ai commencé à écrire, je pense que j'ai toujours, enfin, ai toujours aimé écrire. Euh, des petites histoires, des, des trucs comme ça. Et en 1995, j'ai divorcé. Donc j'ai mis... Euh, ça a été l'exutoire qui a, qui a servi à ce que je me, je me reconstruise après le, après le divorce. Donc ça a commencé avec des concours pour l'Académie de Marseille, concours d'idées, ce qu'on appelle. C'était plus de, de la dissertation que des, que des récits. Entre-temps, j'ai écrit un bébé-roman que j'ai proposé chez Edith chez Edi Livre, qui a été édité. Et partant de là, ça a été ben, des concours de nouvelles, euh, des recueils de nouvelles, parce que j'ai regroupé euh, pas mal d'écrits. De, de, Et en, dans les années 2000, 2000 à peu près, j'ai eu la chance de participer avec euh, d'autres écrivains à l'écriture de, de livres, vraiment. Euh, donc il y a eu les Fantômes de Marseille, où on était deux écrivains à, à parler du sujet, et l'Impossible Crime après, à, à, avec euh, trois autres écrivains, qui, on avait vraiment chacun notre parti, et ça a fait une, une histoire qui était pas mal. – C'était un, un roman ?– c'était C'est deux polars. Le second, ben, on a, chacun a, s'est impliqué un petit peu plus personnellement, dans le, dans le livre. Il euh, y avait trois parties. Euh, J'ai pu parler euh, de ma maladie, euh, de ce que je vivais à l'époque. Euh, L'autre écrivain qui est une, une dame, pareil, elle s'est impliquée personnellement, ça correspondait vraiment à, à notre vie entre guillemets. On pouvait euh, avoir de, un sujet un peu plus approfondie, ouais. au point de... – Un des... peu comme un exutoire, quoi. – Voilà, exactement. Euh... Ouais. Et en... Après, l'idée m'est venu, venue avec une copine. J'écris de la poésie aussi. Mais j'aime pas la poésie. Donc c'est assez... <rire> euh... <rire> c'est assez ambigu. Et euh, j'avais écrit... Euh, je sais pas, j'ai peut-être... J'avais une centaine de... De poèmes dans mes tiroirs. Et je me suis dit, c'est dommage, hein, parce que tout le monde me dit, quand on, on les lisait, oh, « Mais c'est bien ce que tu écris. » Je trouvais un peu dommage de les laisser dans les tiroirs. Donc on a écrit, euh, ben j'ai écrit « Poésie au crayon ». Et elle euh, j'ai donné donc, mes textes et elle les a illustrés. Donc ça a, per ça a permis de, voilà, de sortir quelque chose qui ne soit pas de la poésie euh, à 100% qui y a aussi du dessin, de, ce sont des aquarelles. Et en 2016, est sorti mon dernier bouquin, « Marseille, historiquement », qui parle de des personnages célèbres qui sont venus sur Marseille. Mais il y a pas mal d'ouvrages sur, sur Marseille, sur l'historique de Marseille, et, et qu'est-ce qui vous... Alors celui-là, c'était... -ce... En faisant des recherches pour euh, les fantômes de Marseille, il y a beaucoup de personnages qui sont passés à Marseille. Il y a beaucoup d'endroits de, de, qui ne sont pas beaucoup connus, d'histoire, Et j'ai voulu regrouper un peu tout ce que j'avais pu rechercher. Et euh, je me suis dit, tiens, c'est ça serait pas mal de tout euh, rassembler par rapport euh, voilà une anecdote. Euh, Chopin est, passé, est venu sur Marseille avec... Euh, je ressens, euh, et il a joué euh, du piano pour un enterrement, malheureusement, à l'église Notre-Dame-du-Mont. Donc c'est vrai que c'est pas, pas, pas, connu, pas ouais. tellement connu, Voilà des, ouais. des, des, des petites histoires comme ça qui, je sais pas, moi je trouve ça dommage que, que certaines choses ne soient pas, pas assez approfondies. Votre style d'écriture, vous pouvez le définir euh... Alors, euh, j'ai un style particulier. Je fais beaucoup de phrases sans verbe. Euh, je trouve que ça a beaucoup plus de poids qu'une qu phrase. C'est un peu le. Pas mon défaut, mais c'est mon style d'écriture. Je veux dire, euh, voilà, je sais que si, euh, quand on lit, ah oui, c'est vraiment ton style, du fait de phrases courtes... C'est pour donner plus de rythme Plus de rythme au texte, okay. oui. Votre thématique, ça a l'air plutôt l'histoire, oh. non Oui, plutôt l'histoire, tout ce qui... En fait, tout ce... là où je peux faire des recherches, c'est ce qui me... D'aller chercher la petite bête dans un ouais. coin... Euh... Ça rapproche un peu du, du, du roman euh, policier, Il... comme, voilà, euh, roman... comme votre début. Voilà, euh... roman... du polar, oui, parce que les fantômes de Marseille, c'est un polar historique. Euh... Et j'ai une période de prédilection, c'est à partir du ben, 19e siècle, 1881. Et tout ce qui y a un petit peu après, et tout ce qui est un petit peu avant. C'est vraiment... Euh... On... On ne connaît rien, on ne sait pas. Euh, avec euh, Marseille historiquement, bon, j'ai appris qu'il y avait des, des arènes sur Marseille. Euh, bah les romains hein, étaient là. Qui, hein. Oui, mais euh, qui tournaient jusque euh, très tard. Donc c'était en 1900 et quelques, je veux dire. Euh, ouais. 1881, il y a eu une... Disons, pour le 15 août 1881, une estrade s'est effondrée du côté du chemin du Roué. Euh, le, le, le tour héros n'a pas pu euh, faire le spectacle puisque ça, il y a eu des morts. Euh, ah ouais, voilà. Et à, à partir de là, j'ai appris ben, que euh, Marseille était très tourmenté, très ciblé sur la tauromachie, alors qu'on ne sait pas forcément. Il ouais. euh, y avait trois arènes euh, qui tournaient euh, en permanence. Euh, J'aime bien euh, chercher un, un petit peu ce qui, non, ce qu'on ne hein. dit pas, ce que, voilà. J'aime pas la tauromachie, hein, loin de là, ouais. euh, mais je trouve ça intéressant. Mmh. Vous écrivez à compte d'auteur ou... Non, j'ai édite... des... Des deux éditeurs. Mmh. Oui. Donc Edit euh, Livre et, livres. et euh, les éditions La Tarente. Donc j'ai fait euh, deux bouquins avec euh, Provence Poésie euh, et PP Édition. Euh, et maintenant, ce sont les éditions La Tarente qui sont sur Aubagne et qui, qui m'éditent c'est la moyenne diffusion euh, vous faites appel aussi au alors au internet euh, les moyens de diffusion euh, j'ai pas mal de contacts euh, puisque bon, avec euh, les, les, les, rom les romans sur Marseille ont on fait que j'ai pu participer au carré des écrivains donc sur Marseille qui se déroule au mois de septembre septembre octobre toutes les années et euh, ben, on en faisant partie de l'association PP Éditions et actuellement avec l'ALCA sur, sur Auriol, euh, ben j'ai des salons, euh, des salons qui se perpétuent d'année en année où on s'inscrit. Euh, j'ai euh, voilà, assez de contacts dans le milieu littéraire pour pouvoir entrer dans des salons. Euh, J'en ai un ben, euh, samedi prochain sur euh, Pertuis. donc Je vais participer avec... Euh, une amie euh, parfait, euh, parfait. qui elle aussi écrit. Voilà. Vous écrivez euh, avec un stylo, avec un crayon, avec l'ordinateur. Euh... <rire> <rire> ouais. Alors j'écris. Avec vos pieds, moi j'ai connu ça euh, à New York, ouais. un écrivain qui écrivait avec ses pieds. Non, moi j'écris avec mes mains, ma main droite plus précisément, <rire> euh, plus particulièrement sur des, des cahiers petits format, gros carreaux, et au craint papier, euh, Voilà, je... C'est pour pas avoir vos, vos ratures ben, En principe, <rire> euh, je fais des ratures que quand j'arrive pas à sortir un mot. Euh, je suis quelqu'un qui ne se relit jamais. Euh, je peux prendre la suite de, de mon texte, même si ça fait euh, une semaine, quinze jours que j'ai pas travaillé dessus, sans le relire. Euh, ça fonctionne comme ça. Bon, là, pour le, le livre que je suis en train de, de préparer, c'est un petit peu différent vu que c'est une biographie. Donc, il faut absolument que je marque les, les, étapes. les étapes principales de la vie de, de la personne, parce que sinon, euh, là, c'est pas pareil. C'est pas de, de, de l'imaginaire, ouais. bien que j'essaie quand même. Bon, c'est pas l'imaginaire non plus, mais j'essaie de relier la vie du personnage, qui n'est pas non plus euh, sur Internet, il y en a trois lignes, mmh. donc c'est pas quelque chose de faramineux. J'essaye de le lier à des événements importants qui se sont passés à l'époque, euh, soit euh, là où il est, dans la ville où il est né, soit après sur son, sur son parcours. Euh, voilà. Vous écrivez tout, tous les jours, ou euh, quand ça vous prend euh... Alors pas si le je... stress de la page blanche euh... Non, pas du tout le stress de la page blanche. Là, actuellement, euh, un petit peu plus de stress, parce que bon, ça fait à peu près un an que je n'ai pas écrit. J'ai commencé la biographie, je n'ai pas pu. C'est pour, euh, malheureusement, un événement qui m'a marqué euh, personnellement, on va dire. Je reprends petit à petit, donc je ne me force pas. J'estime que mon cerveau, c'est un arrosoir. Il se remplit. Au fur et à mesure, quand le, le, je sens que le moment vient d'écrire, ben voilà je prends mon, mon crayon, mon, papier, mon, mon bouquin, enfin mon, mon, mon cahier, je vide mon arrosoir et après j'attends que ça se remplisse tout seul. Donc j'avance petit à petit, je ne me force pas, je ne suis pas comme certains écrivains qui vont rester ou qui se disent « Voilà, aujourd'hui j'écris ouais, ouais. euh, voilà Ça, je le fais pour mes recherches. oui Parce que bon... Euh, une heure de recherche sur des archives, sur des états civils, sur des trucs comme ça, ça fait beaucoup. Et voilà, bon, je travaille de temps en temps une heure pour me changer. Vous, vous, savez quel genre de, de lecteurs vous avez Est-ce qu'il y a des jeunes qui... Est-ce que les jeunes c sont un peu... Alors, il y a Ils ont des jeunes. À la, à la lecture. Il y a euh... des jeunes, il y a des plus âgés. Euh... Les Bon Après, c'est un petit peu. peu... J'écris un petit peu pour tous les âges, bon plus particulièrement maintenant avec Les Polars ou euh, Marseille historiquement, qui est quand même un petit peu plus euh, travaillé il y a beaucoup plus de recherches. Mais non, j'écris je... Non, je... Euh, pas forcément pour des tranches d'âge. Oui peut-être oui, oui, pour euh, la poésie au crayon avec les dessins c'est vrai que les, les gamins euh, seront peut-être plus attirés parce qu'il y a des, des jolis dessins et que l'ami voilà, qui, qui a travaillé avec moi euh, bon, j'adore sa patte donc euh, voilà, ça correspond exactement à ce que je voulais et, voilà. Quel genre de lecture vous avez actuellement Vous avez un, un livre particulier euh... non je, je fais tellement de recherches que j'ai plus tellement le temps de, de lire, sincèrement. Euh, j'ai lu pour Marseille historiquement, j'ai lu du Jules Verne, du Rimbaud, du Verlaine, du Victor Hugo. Donc déjà, ça fait beaucoup, puisque je recherche pour que mon sujet colle et que les, les lectures que je fais, Enrichissent le texte. Je suis vraiment obligée de dépioter un petit peu euh, les textes quand ça parle de, de Marseille. Euh, donc c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de lectures. Si vous aviez des trois livres, à, à, à, par exemple, à conseiller à, comme lecture, que ça serait. Vous avez un choix particulier à donner ou les, pour les miens ou euh, les miens. Je, sincèrement, poésie au crayon, bon, c'est mon coup de cœur. Marseille, historiquement, aussi. Non, mais j'aime bien mes bouquins. Après, pour certaines personnes, pour des livres que j'ai lus et qui m'ont marqué, euh, Le cinquième cavalier », donc c'était « La pierre », je sais, un bouquin de deux journalistes. C'est pas mal. C'est « Kadhafi qui met des bombes sous New York ». Et ça date de des années... J'ai lu ça en, dans les années 80, je crois, 80-90. Ça serait tiré d'une histoire vraie ou de... Non, c'est de l'imaginaire. Imaginaire. Et... Bon. Tous les Agatha Christie Ah oui, Agatha Christie. C'est voilà, j'aime bien... Vraiment euh... ouais, ou Chandler aussi. Hein. Bon, oui, mais alors Agatha Christie, j'ai un petit faible. Euh, même sur les, je, je ne regarde pas la télé. Contrairement à ce que croient <rire> beaucoup de personnes, euh, je mets la télé, je mets des polars, la plupart du temps. Je les écoute pas, mais je les entends, et ça me sert souvent pour mes polars à moi. Il y a une série, ce... les petits meurtres d'Agatha Christie, qui est excellente. Il y a celle-là, hein. il, celle il y a Hercule Poirot. Euh... Oui, Hercule. Il y a aussi petit meurtre en famille. Mmh. Euh, c'est euh, donc l'époque me, me convient et ça me permet, selon le, le thème, de, de rester dans le dans l'esprit et de ne mmh. pas passer, mettons, euh, je sais pas, euh, dans euh, le celui qui se passe en égypte euh, le ben, téléphone, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'on reste centré pour se dire euh, « Ah non, mais là, tu dévis parce que ton histoire, ça ne va pas être cohérent. Mmh. » euh, Je sais que j'ai fait une, une nouvelle sur euh, les mouchards à biais qui se passe à Grenade dans, au XIIIe siècle. Donc à l'Alhambra. Et à un moment donné, je parlais d'électricité, mais... Euh, oh, non euh, <rire> Je suis vite revenu en arrière, c'est vrai qu'on on, on part vite dans, dans notre truc, oui, euh, voilà. Et après, faut euh, se dire, voilà. Et du coup, bah, j'ai travaillé euh, tout le temps avec mon ordinateur ouvert, par contre, et avec euh, une photo d'un hammam, euh, voilà, de l'époque, ouais. une, une ouais. peinture orientaliste, euh, justement pour rester dans, dans Donc, le faut, cadre. Pour pas que ce soit Voilà. Euh, on a parlé d'un piano, il me semble. donc euh, Oui. Que... Je ne sais pas si c'est celui-là dont vous me parlez. Alors, ce piano, je l'ai trouvé dans une déchetterie. Il était tout seul abandonné, euh, sous la pluie. Il était quand même relativement abîmé par la pluie. Vu, je l'ai vu avec mon, avec mon papa et, et j'ai dit Mais il faut, faut le récupérer. J'ai emporté euh, la première fois deux parties, la partie du haut, donc avec les, la marqueterie et la partie du bas. Et je dis, ben, je vais essayer de trouver euh, un transporteur, quelqu'un qui peut m'aider à, à le récupérer. Et le piano m'a attendu une semaine à la déchetterie sans que personne s'en occupe, sans qu'on le mette surtout euh, au compactage. Et avec euh, un ami, on est allé le. Un jour il allait à la déchetterie, je suis allée avec lui et on a pu le récupérer et voilà, maintenant il a, il a une deuxième vie. Il a, on dirait qu'il y a une marque qui a été effacée, c'était le propriétaire, oui. non euh, Alors, C'était euh, un groupe de chanteurs, euh, pour le, euh, le piano a été fait pour ce groupe-là, donc c'est assez euh, peu lisible, euh, c'est un, un piano qui vient de, donc, de Londres. Et il était destiné à le groupe, c'était des chanteurs, il me semble. bon L'écriture, c'est vrai que c'est un petit peu… Il vient de Bangor et il est aussi numéroté. Donc, est-ce qu'il a une valeur quelconque J'ai demandé, mais apparemment, il n'a pas beaucoup de valeur. Mais bon, ben là, maintenant, il est ici et... Il, et il a de la valeur. <rire> il a de la valeur et il ne bouge plus. <rire> voilà. C'est okay. euh, vrai qu'il a une histoire euh, un peu particulière. Enfin, C'est dommage de mettre des, ouais. des objets comme ça dans une déchetterie pour que ça soit réduit en à, à poussière. Donc, euh, voilà. Pour La petite histoire on correspond à une salle de bain que je m'étais faite dans mon premier appartement. Et j'ai voulu celle-là dans le même esprit, esprit plutôt euh, oriental avec euh, les hamams, les, le sérail, euh, et euh, les harems surtout et c'est vrai que ben, je suis beaucoup je me suis beaucoup inspirée de celle là de photo en priorité et, et j'aime bien le, le bleu des de la mosaïque un petit peu des défauts parce que c'est moi qui l'ai faite bon euh, je suis contente du résultat euh, surtout pour combiner une baignoire et une douche en même temps et après euh, sur un, un magazine euh, donc, consacré à la déco, il y avait tout un, tout un mur aussi de miroirs, euh, comme un petit peu le, le hall. Et je me suis dit, tiens, il y a des miroirs euh, qui ressemblent à des miroirs orientaux. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et euh, elle plaît beaucoup, ma salle de bain. Alors là, nous nous trouvons dans le couloir des miroirs. Euh, une décoration un petit peu particulière atypique avec euh, bah, des miroirs tout au le... sur tous les murs euh, j'ai voulu ça j'adore les miroirs, j'en avais quelques-uns j'ai pu profiter donc, euh, de les exposer tous parce que c'est bien de, de changer de, de déco de temps en temps mais après on en fait quoi donc là du recyclage utile avec euh, donc ce couloir des miroirs euh, achetés sur des brocantes comme celui-ci qui qui est un petit peu particulier de la récup du neuf euh, que j'adore mais il devrait faire du neuf avec des, voilà, des un aspect plutôt euh, vieilli vraiment et euh, j'ai aussi pensé là au photographe pour euh, un petit peu augmenter la difficulté de, de, des photos donc c'est très très difficile je, je vous le dis pour avoir essayé de prendre une photo sans se voir dans le reflet. Surtout qu'il y en a des deux côtés, donc c'est ce qui rend la tâche un peu plus ardue. Euh, voilà, c'est pas du tout du, du point de vue c'est narcissique de ma part d'avoir voulu ce, ce couloir comme ça. Mais je trouve que c'est... On est, on est bien entouré de miroirs. <rire> Vous êtes dans le, le couloir, on va dire western. Donc là, c'est euh, tout de la, de la récupération avec des caisse de pommes de terre que le, le fruitier de la Nestrous m'a gentiment euh, donné et ensuite euh, vous avez euh, ma collection donc qui, qui rentrait bien dans le cadre de la, de la déco euh, western que je voulais donc une bibliothèque euh, double utilisation euh, pour mes livres, la déco, on a, on a créé ça tout autour d'un meuble, d'un secrétaire qui, qui rappelle un petit peu le, le modèle qu'on pouvait voir dans les, dans les westerns, et ça se marie, je trouve que ça se marie vachement bien avec le, le voilà, la déco. Donc euh, un vieux fauteuil, euh, la petite valise aussi en cuir, donc qui, qui est à moi. bon il n'y a pas d'objets de, de, de, médicaux à l'intérieur, mais ça fait très docteur Queen. Et euh, voilà, c'est vrai que je, je, je voulais caser quelque part euh, ma, ma collection donc euh, et, et je ne savais pas, donc pas dans la salle à manger, il était hors de, est, ça n'allait pas dans les thèmes. Donc on a fait un petit coin comme ça. Euh, donc les caisses se sont fixées au mur. Donc c'est vrai que c'est très, très costaud, euh, c'est pas encore que ça tombe. Voilà. Donc là on vient de, de sortir de la, de la maison et on est devant mon jardin zen qui est en cours de, de construction on va dire. Donc j'ai changé mon, le bassin de mes poissons parce qu'ils avaient une toute petite bassine et je leur ai mis euh, un grand bassin, ils ont l'air euh, contents. Donc la déco est presque finie, il va falloir que je finisse de mettre des pavés autobloquants pour ensuite m'attaquer, euh, c'est pas fini. La terrasse euh, hindoue, où, euh, bon, ben là, il a fallu que je, je jette mes, mes deux fauteuils qui étaient abîmés parce que je laisse tout dehors l'hiver. Donc, euh, tout, tous les étés, en principe, euh, à la bonne saison, je, je change ma déco, je, je jette ce qu'il y a à jeter, je refais, je recustomise. Et euh, voilà, donc déjà là, est, on est vraiment. Euh, au soleil, très bien, à côté de, du bruit de, de la petite fontaine, c'est assez pas mal. Et en plus, euh, dans quelques temps où il y aura, une, euh, je pense, une, une ambiance supplémentaire euh, côté jardin encore, euh, mais de ce côté cette fois-ci, quelque chose qui sera peut-être euh, tout petit, mais assez, euh, assez cocoon, on va dire. Aujourd'hui, Jean-Yves, vous ouvrez votre maison à des rencontres photographiques. Euh, L'idée vous est venue comment Alors c'est une, une amie photographe qui, qui est venue une fois à la maison et qui a adoré ma, la déco de ma salle de bain et qui est venue shooter donc faire un shooting tout un après-midi et qui à la fin du shooting m'a dit euh, c'est beau il euh, y, y a plusieurs ambiances différentes pourquoi tu ferais pas des tu pas ta maison à des photographes. Ben, j'ai dit, ben, toi qui as les, les connaissances pour, j'ai dit, vas-y, fais une rencontre et puis, et puis on verra. Et, et à partir de là, ben, les, les rencontres se sont enchaînées depuis euh, bientôt deux ans maintenant. Euh, C'est des shootings privés, des rencontres, euh, des thèmes pour Noël, pour, euh, pour Halloween. J'avais décoré la maison entièrement pour Halloween. donc euh, mais là, au départ, le fait d'avoir une décoration aussi atypique, ce n'était pas euh, volonté, volontairement pour avoir des, des shootings photographiques Ah non, pas du tout. Quand je change de pièce, j'aime bien changer de, <rire> de déco. Euh, voilà, ça me... disons que moi, j'aime bien bah, rentrer dans un autre monde à chaque fois que je, que je passe de la salle de la chambre à la salle de bain ou à la, à la véranda. Et... Et c'est surtout une déco, pour moi, au départ, qui me plaît, qui... Voilà, je, je, je fais beaucoup de récup, donc automatiquement euh, j'arrive à, à moduler en fonction de ce que je trouve, de ce que je peux acheter, parce que j'achète aussi, euh, avoir, euh, avoir un style euh, comme ça. Source d'inspiration, euh, c'est au, au gré du vent euh... Au gré du vent, beaucoup de, <coughs> de livres sur, de, sur la déco, au départ. Bon, maintenant, il euh, y a certains euh, réseaux sur, sur, sur Internet qui, qui sont mmh. pas mal. Euh, ça donne beaucoup d'idées, euh, mais ce que, malheureusement, il faut savoir, c'est que ça coûte hyper cher et, de ce fait, de, ben, on fait avec euh, les moyens qu'on a. Euh, je n'hésite pas à dire que je fais les poubelles. Surtout, parce que les gens jettent de tout et n'importe quoi. Vous... Et ça permet voilà, de, de redonner une autre vie aux au meubles, à la déco. Euh... Donc vous faites, de la, vous faites également de la restauration de ces. De la, oui, de la <coughs> restauration aussi. Euh, Des meubles, et tout ça. Notamment euh, la table. Euh, voilà. J'aime bien. J'ai toujours été un petit peu manuel donc automatiquement, ben, ça me sert, ça me. Voilà. Je, je, je customise, que ce soit des meubles, des vêtements, okay. euh, des, des chaussures, euh, tout ce que je peux trouver pour y donner une autre vie. Et surtout, ben, pour que ça colle à la, à la déco que je veux faire, sans que ça coûte trop cher, ouais, déjà. Euh, et puis Moi, j'aime bien dire que voilà, quand on voit quelque chose sur un, un catalogue, et qu'on se dit, ah, j'aimerais bien ça chez moi, je le verrais bien. Ben, on fait comme si euh, c'était la même chose. Mais vous n'avez pas suivi de formation pour la décoration, le, les patines, les choses comme ça comme... Pas du tout. Pour, la, pour le, tout ce qui est bricolage, euh, c'était mon, mon père et mon parrain, qui bon, étaient bricoleurs. Donc il euh, y a beaucoup de choses qui, que j'ai appris à, en étant à, avec eux, en bricolant avec eux. Euh, après j'ai des, des potes qui s'y connaissent, en patine et qui me donnent des conseils. Euh, Pinterest aussi c'est pas mal parce que c'est oui. relativement bien bien expliqué. Et euh, après donc en dehors de tout ça je fais aussi euh, je fais partie des makers de Leroy Merlin, c'est-à-dire que j'ai participé à un concours, j'ai été seconde. Euh, mais les personnes qui étaient en premier euh, se sont euh, retirées. Et euh, je, je, je, je vais euh, surtout à Leroy-Merlin-Grand-Littoral justement pour donner des conseils euh, d'accord euh, de bricolage, notamment aussi euh, les poutres de, la, de ma cuisine qui sont de fausses poutres en, poly <rire> en polystyrène extrudé Et j'ai expliqué à certaines personnes comment faire... Euh, cet effet de poutre, de euh, poutre, poutre ancienne. ancienne oui. Ce qui est plus facile à manipuler <coughs> qu'une vraie poutre. oui euh, Parce que c'est un peu lourd pour une femme seule. Et qui, sont, euh, qui font le même effet que des poutres euh, en polystyrène qui sont euh, relativement onéreuses. J'ai entendu dire aussi que vous faisiez de la peinture sur verre. Oui, alors j'ai commencé la peinture sur verre pour, euh, pour avoir une seconde activité outre que l'écriture. Puisqu'à un moment donné, on m'a dit... Euh, faudrait peut-être arrêter l'écriture et c'était hors de question et j'ai commencé à faire de la peinture sur verre. Alors j'ai commencé comme tout le monde hein, ce qu'on appelle donc les faux vitraux, euh, sur des miroirs en faisant euh, des formes géométriques et puis après j'ai continué, j'ai j'adore je, je euh, bon, euh, Mucha donc euh, les reproductions de Mucha sur verre. Euh, ah. voilà. Et aussi, j'ai fait la couverture d'un de, de mes livres, Marseille, historiquement. Voilà. J'ai vu également que vous faisiez euh, des lampadaires. <rire> oui, des lampadaires en raccord de plomberie. Euh, c'est euh, bah, J'avais pas mal de socles puisque c'est euh, pour la petite agne, agne doc et anecdote. Euh, mon parrain qui travaillait à, à l'Hôtel-Dieu a récupéré pas mal de, de raccords de plomberie. Et un jour sur un, un catalogue, ma mère euh, me montre, tiens, regarde ce qu'ils font. Euh, je trouvais ça intéressant et j'ai commencé à faire ça. Seulement, c est, c est, des raccords de plomberie dans une chaufferie d'un hôpital, c'est gros. Donc <rire> mes, mes lampadaires sont assez imposants. <rire> Euh, mais pas, le rendu est pas mal. Vous verrez tout à l'heure dans la, dans la salle à ouais, manger, ouais, il y en a, ouais. a quelques-uns. Ouais, On a vu que votre maison avait un cadre euh, éclectique et que oui. chaque pièce était décorée euh, euh, différemment. Oui. Euh, vous pouvez nous les présenter Alors, il y a très ambiances différentes. Donc euh, là, nous sommes du côté euh, Amérique, ce que j'appelle moi Amérique du Sud, très coloré, avec euh, donc les des parapluies ou parasols au, au plafond. Un petit peu plus loin, euh, le côté anglais, euh, plutôt, euh, dans, plutôt romantique, euh, piano... cozy euh, Cosy, oui. Euh, <coughs> on a un jardin abandonné que je laisse tel que... Euh, C'est que volontairement que vous, volontairement, vous le style oui. à abandonner. Oui. Avec. <rire> euh, même si, de temps en temps, j'enlève les feuilles, parce qu'il y en a, il y en a <coughs> un petit peu beaucoup, si le, le temps nous, nous le permet, ça serait bien qu'il y ait... J'arrête de pleuvoir pour que je puisse tout enlever. Euh, à l'étage, dans la véranda, il y a une mezzanine avec euh, trois ambiances euh, à l'étage. Donc il y a euh, années 70, qui ressemble un petit peu à, à la pièce où nous sommes, mais bon, un petit peu plus feutré dans un style euh, très, très chaleureux. Une ambiance orientale, asiatique. Euh, et euh, noir et blanc baroque. Ensuite, à l'intérieur, la, la salle à manger se sépare en, en deux, donc un côté salle à manger euh, avec encore un, un second piano. La salle de bain, qui est plutôt un style, euh, on va dire, hammam oriental, euh, avec des, ses mosaïques. La chambre que je qualifierais de romantique. Euh, un couloir euh, avec des miroirs un peu Versailles, <rire> et euh, un hall euh, avec un, un côté western, puisqu'il y a toute ma collection euh, d'Indiens euh, qui, qui règne sur la bibliothèque. Et à l'extérieur de l'autre côté de la maison, une, une, une autre euh, terrasse que je suis en train de refaire, puisque bon, la terrasse extérieure celle-là, l'été, bah, il faut enlever euh, toutes les, les herbes. Celle-là, je, celle je, je la nettoie <rire> toutes les années et qui est plutôt une, une ambiance hindou. End, euh, voilà, zen. Très. Voilà les 13, les 13 ambiances. Bien, c'est parfait. Euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour d'horizon. Quels sont vos projets à court et moyen terme Alors, à très court terme, <rire> dimanche, un shooting à la maison. Déjà avec euh, un, un plus petit comité, puisque c'est pour euh, réserver à des débutants, que ce soit des photographes. Euh, Et là, il y a un thème particulier. C'est euh, shooting first time. Donc débutant, euh, sans, sans thème particulier, pour euh, justement, ça reste un peu dans le naturel. Euh, après, s'ils veulent s'habiller ou pas, euh, ça, il n'y a pas de souci, puisque chaque pièce, surtout à l'étage, a son propre dressing. Euh, ensuite, euh, samedi prochain, j'ai un salon du livre aussi, donc vous pourrez me retrouver à, à Pertuis. Un peu plus long terme, on va dire, j'ai la biographie de, donc, que je, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la biographie d'un peintre provençal, euh, Joseph Martin Duby. Euh, et euh, voilà, pour l'instant, les projets les plus... Les plus proches, on va dire. Euh... Bon après oui, euh, <rire> ma terrasse à finir, mais ça, bon, ça c'est euh, du courant et c'est du quotidien chez moi de faire du bricolage ou de, <rire> ou de la customisation de d'objets, on va dire. Très bien. Bah ben, écoutez, à euh, moins que vous ayez quelque chose à rajouter, euh, merci Geneviève. Euh, je sais pas si vous. Ben, merci déjà euh, de faire cette vidéo. Merci aussi euh, ben à tous, tout le monde, qui, à ceux qui m'ont euh, soutenu, à mes parents, tous mes parents, et, et voilà, donc euh, merci.